Dans le dasana, la posture de base pour les flexions avant, nous allons aborder les flexions avant proprement dites et nous allons aborder surtout une posture qui s'appelle Janou Shirsasana, qui veut dire tout simplement tête, Shirsa vers le genou, Janou c'est genou. Je vous montre la posture, vous allez chercher le genou droit, on commence toujours par le genou droit qui se fléchit, vous ouvrez la cuisse droite à 90 degrés si possible par rapport à la cuisse gauche. Le genou ne doit pas être dans l'espace et vous devez bien décontracter l'aine droite ici. Le pied est flex, le long de la cuisse gauche, mais surtout pas en dessous. Le pied est flex, poussez bien la boule du gros orteil et mettez bien le talon dans le périnée. Vous ramenez bien le nombril vers la cuisse qui est tendue. Et pour les personnes évidemment qui manquent de souplesse ou de mobilité en général, la sangle sera quand même assez précieuse. Il y a également des possibilités... Pour des personnes vraiment raides, de mettre les mains sur des briques comme ceci ou même carrément une chaise et de se poser sur une chaise en tirant sur les barreaux de la chaise. Même par exemple pour les personnes indisposées, c'est pas mal de faire cette posture. Donc, Janus sasan il y a trois manières de la faire. Je vous montre. Inspiré, je monte le bras du côté de la jambe fléchie. Je tourne mon ombril vers la jambe tendue. J'allonge mon bras. Je vais saisir le bord externe de la jambe tendue, le, le bord externe du pied de la jambe tendue. Et je tourne et j'allonge mon dos. Ça, c'est une manière de préparer et d'allonger le, le buste vers la jambe. La posture proprement dite de Janushir Sassan, c'est quand on monte les deux bras, qu'on se tourne bien face à la jambe tendue et on allonge son dos, ses épaules et on attrape les deux bords du pied et vous montez le menton pour allonger bien le haut du buste. Les personnes qui ne peuvent pas attraper leurs pieds, vous avez la sangle. C'est le même principe. Le but n'est pas d'arrondir et de tirer vraiment euh, euh, d'une manière inconsidérée. Vous voyez ça, ce n'est pas la posture. Le but du jeu, c'est de s'allonger. Donc tant pis si vous n'êtes que là, et vous avez à ce moment-là la possibilité de mettre des briques supplémentaires sous les fessiers. Donc je vous montre à mon niveau est possible pour la saisie du pied vous montez bien le menton et vous étirez les épaules en arrière des oreilles puis vous expirez vous montez les coudes et vous amenez le bout du nez le plus possible en avant du tibia quand vous êtes très souple évidemment le bout du nez va sur le tibia mais à condition de continuer d'aller dans le sens de la posture avant et non pas la posture qui s'écroule dans le sol Enfin, il y a une autre variante, c'est la variante de Janouchir Sassan en, en torsion ouverte, qu'on appelle Parivrita, Shir Sassan. Alors, je vous la montre de, de notre façon, on a peu de place, pour hein, donner les circonstances. Il s'agit, cette fois-ci, d'ouvrir le genou sur le côté, assez, assez grandement, comme ceci, vous voyez. Et... La posture ressemblera à une torsion ouverte. Donc vous allez vous tourner vers le genou de la jambe fléchie. Vous allez monter le bras opposé, vous allez étirer le bras et allez saisir avec le pouce le gros orteil et entourer le gros orteil avec les doigts comme ceci. Et ensuite vous posez le coude sur le sol ou sur une brique. Donc, vous serez bien content d'avoir une brique ou un dictionnaire ou une boîte pour pouvoir faire la posture comme ceci. D'accord Ensuite. Pour les personnes plus souples, bien sûr, bon, il y a aussi la sangle hein, pour les personnes qui ne peuvent pas attraper leurs pieds, vous voyez. la sangle c'est quand même pas mal, vous pouvez étirer comme ceci. Et enfin, pour les personnes qui peuvent attraper leurs pieds et qui peuvent poser le coude, il s'agira vraiment d'allonger, de bien tourner le buste à l'opposé de la jambe tendue, étirer le bras, saisissez, poser le coude en avant du mollet, sur le sol, puis monter l'autre bras. Et allez saisir le pied avec l'autre bras et regardez vers le ciel. Inspirez, revenez. Cette posture est à tenir si possible, entre 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, si vous êtes vraiment à l'aise. Mais 30 secondes, c'est déjà énorme. Prenez le temps de le faire avec la respiration. Expirez pour aller vers le sens de la posture. Et respirez calmement durant la posture, environ 4-5 respirations tranquilles. La suite au prochain numéro.